Alors, c'est période de fête, les sapins clignotent, après tout, hein, c'est cette saison. Et bien, il n'y a pas que ça qui clignote, parce que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on appelle une Magic Smoke, donc, euh, hop, le plus dur, ça va être d'arriver à la fin ça d'une main. Voilà, alors, qu'est-ce qu'une Magic Smoke C'est quand il se passe ça. Voilà, oh, c'est joli Bon, sauf que, bah, ouais, Maintenant, il y a de la maintenance, hein Allez, au boulot